Donc tes résultats ont inspiré pas mal de personnes de part, même moi, le premier. quand j'ai vu les montants, je me suis dit « Je vais avoir la pour qu'ils me disent un peu comment ont <rire> Donc est-ce que tu peux ah, juste partager un peu ton, voilà, dire un peu comment ça s'est passé et raconte pour inspirer d'autres personnes Parce qu'il n'y a pas que moi qui ai les résultats, il y a également, bien évidemment, les participants qu'on accompagne. Exactement. Donc moi, en fait, euh, malgré que je travaille en finance, donc euh, ça fait 10 ans que je travaille en finance, je n'y connaissais rien en, en immobilier. Et euh, avant de m'engager là-dedans, je voulais vraiment avoir une formation solide et en fait avoir une bonne base pour ne pas me rater sur mon premier achat parce que je sais que si on se rate sur son premier achat, ça peut être très long pour, euh, pour se récupérer. Donc c'est là que j'ai commencé à suivre euh, bah, Florian, je crois que je connu, sur YouTube justement. Donc ça, ça a bien marché ton, <rire> ton marketing sur YouTube. Euh, ensuite, euh, bah, je suis venu à un événement comme ça il y a trois ans, le dernier que tu avais fait euh, avant la pandémie hein, finalement. Euh, puis bah, j'ai pu voir euh, bah, en vrai ce que, tu, ce que tu proposais, etc. Et après, je me suis dit, let's go, euh, on, on prend le malgré que ce soit. Moi aussi, je me suis dit, au début, quand j'ai vu le montant de la formation, euh, comme l'expliquait tout, euh, tout à l'heure euh, Adrien, c'est ça. Je me suis dit, ah ouais, ça va peut-être peut -être, euh, être compliqué. Je me trouvais des excuses, etc. Mais après, moi, moi j'avais mon objectif en tête et euh, je me suis dit dans tous les cas ça va être rentabilisé et ça n'a pas, pas manqué justement parce que je suis passé à l'action euh, bah, en, en rejoignant tes formations et après je suis passé à l'action en achetant directement un quadruplex à Trois-Rivières puis ensuite euh, en, en allant pour le programme KBO et euh, j'ai vu toutes les opportunités justement que, que, que ça m'a rapporté et franchement moi mon programme a été rapidement rentabilisé dès la première transaction donc euh, bon, déjà, merci Florian là, pour les, les formations et pour nous avoir permis, bah, pour nous permettre à tous justement d'évoluer et d'atteindre nos objectifs. Euh, donc c'est un, un peu ça mon, mon parcours, mais j'en suis qu'au début, on continue et c'est pour ça c'est important d'avoir euh, bah, un réseau, d'être là tous ensemble, de s'entraider et puis d'avancer de l'avant euh, avec ça. Donc, voilà voilà mon, petit, euh, mon petit feedback par rapport à ça. Juste pour ajouter, par rapport à ce que Dantin a pu acheter, un Quadruplex à trois régulières et par la suite il a évolué sur le programme d'entreprise où on apprend à lever fois à travers des marges d'entreprise. Et tu as débloqué à peu près combien C'est 300 000 Au, au, au total, total c'est ça, 3, un peu plus de 300 000, c'est ça. Et encore, je peux aller chercher bien plus avec le, le KBO et il faut bien l'utiliser, ça peut servir à plein de... Plein de choses en fait. Tu as des retours d'impôt aussi. Voilà, voilà y a, quand je dis plein de choses, moi je veux pas dévoiler, tu vois, je ne veux pas trop en dire. Parce qu'après, voilà, je laisse, je laisse l'homme parler, mais entre autres, il n'y a pas juste les investissements à aller chercher, il y a Question les retours d'impôt. Excuse-moi. Oui, oui. c'est pas juste le montant. En combien de temps En combien de temps j'ai été chercher ça Bah en fait en marche perso, j'ai été chercher 200 000 en 4 mois à peu près. Et avec le KBO, ça a été direct euh, en un mois, je pense que j'ai été sur 600 000. Trois mois pour combien d'années de salaire Pourquoi euh, euh, euh, <rire> combien d'années de salaire Dans quel sens Oui, parfait, ça. Le montant que tu as... Qu ah oui, oui, ouais. ah, oui, combien, de ah, non, non, ah, je compte même pas là. C'est voilà. 6 ans, quelque chose comme ça là, ça c'est... Ouais. Mais non, il y a... Et pour dire cette année, j'ai été très tranquille, mais là l'année prochaine, je vais réattaquer. Donc, il euh, y a beaucoup de choses à faire, notamment au niveau des impôts, mais encore plein d'autres stratégies que je. Mets. Voilà, je, je laisserai Florian en parler. Ouais. <rire> surtout, Quentin, ça a été le premier mmh. participant du KBO. Tout premier, ça je ne l'ai pas dit. Ouais. C'est bah, pour ça que je te mets ton certificat d'accomplissement. Bah, merci, hein. Toutes tes merci, idées. merci. Et surtout pour, pour avoir inspiré énormément de personnes parce que ceux qui sont dans le programme, ils savent les résultats. De Quentin, parce qu'à chaque fois je dis, va voir Quentin, va voir Quentin, parce que les, les montants qu'il a pu lever, franchement, merci ouais. également pour tes félicitations. Bah, merci et à toi pour le, pour le programme, et on fait que commencer, on, hein. on fait que commencer, il y a plein de choses qui s'en viennent encore. Merci. Merci, hein. merci. merci.